Sop, Jean-Marc, j'espère que vous avez tous... Magnifique m'a pour une nouvelle vidéo et parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui, les amis, on est sur le meilleur serveur de la planète Terre Faction. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Base Tour. Et oui, aujourd'hui une vidéo très très très spéciale parce que euh, je vais vous expliquer une petite histoire qui s'est passée. Mais juste avant euh, qu'on commence la vidéo et tout ça, je voulais vous remercier énormément parce que nous sommes premiers en ce moment sur RPG Paradise niveau des votes sur Minecraft. Et nous sommes aussi euh, remontés en connecté, je sais pas pourquoi, mais maintenant on tourne aux entours de 300-350 connectés la semaine, ce qui est plutôt bien, et le week-end, on, on arrive à taper le 400. Bon, je sais qu'il y a plein de savoirs qui vont arriver ce week-end et tout, donc ne vous inquiétez pas, je suis conscient que le savoir va pas rester à ce nombre de connectés-là, mais ça fait super plaisir, et puis pour les membres qui continuent à jouer, on a fait des promotions sur la boutique, donc lorsque vous achetez une clé légendaire, vous en, en recevez deux. Même chose pour la clé épique, donc vous achetez une clé épique, vous en recevez deux, et lorsque vous achetez des grades, donc le grade suprême et le grade élite, le grade suprême vous recevez euh, deux clés à l'achat, et le grade élite euh, vous recevez hey, trois up. ou cinq clés Je sais plus exactement à l'achat Donc si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à rejoindre Le Discord de Cavaction, comme ça Vous allez pouvoir avoir accès euh, à toutes les nouveautés, tous les trucs qu'on fait sur le serveur Il y a aussi un gros changement dans l'équipe Donc, justement que Je vais vous en parler dans une autre vidéo, vous savez quoi, je vais vous en parler Dans une autre vidéo des changements qui, qui va avoir Sur ce serveur, donc je vais vous en parler dans une autre vidéo Donc on commence dès maintenant les amis, avec la première Base, et c'est la base de la donc euh, la base 1 euh, un, c'est une base assez spéciale parce que c'était été fait euh, par la favoritisme Mais j'ai décidé de le claim, euh, je vais vous expliquer pourquoi après Mais pour l'instant on va se promener, on va visiter Donc à ce que vous pouvez voir c'est un genre de temple grec ici Donc j'adore, j'adore le concept du temple grec, ça rend quand même badass Tout ça c'était fait en survie, hein, je veux dire, il y a, a, a zéro give ou quoi, vous allez pouvoir voir là-bas Ils ont des coffres avec des bulles et tout donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai claim par la Warzone, et en fait, j'ai accès. le builder, celui qui a build tout ça, donc c'est descendre, donc si vous le voyez, vous pouvez lui dire que c'est Bull, c'est gigabo, et en gros, euh, vous allez pouvoir euh, vous... vous, euh, vous ah comment je pourrais vous dire ça, je vais pas trop vous spell, mais vous allez pouvoir venir ici les amis, je vais faire un live avec une event, parce que ça ici ça va être un vrai temple, et il y aura un warp en bas et tout, On, ils sont en train de le build, mais dès que ça va être tout fini de build, qu'est-ce que je leur ai dit de faire, ben peut-être qu'on va pouvoir faire des over dans la cathédrale qui est juste ici, attends je, je vais vous montrer, il y a une cathédrale juste ici, donc en suivant la petite route. Donc ici il y a une cathédrale comme vous pouvez voir, il y a une arène avec euh, ben, les gens qui PVP, mais sinon normalement si on est euh, sincère, juste ici regardez, on va ici, donc l'équipe rouge va ici, l'équipe rouge descend et ensuite elle va se stoffer. Mais je pense que là pour l'instant eux qu'est-ce qu'ils mettent ici c'est des blocs de bulles, ils mettent des blocs de bulles non, oh je sais pas. Et ensuite ils vont ici, donc ça l'ouvre le portail, super, on referme le portail, Ah euh... oh, ils se sont fait piller je crois. Il y avait plein de blocs ici, les bleus c'est la même chose, c'est juste que c'est de l'autre côté. Donc, on va refermer le carré des bleus et le bleu s'en va là, le rouge s'en va là, peu importe, vous avez compris. Et on monte ici et on est dans la cathédrale pour PVP, donc c'est là qu'il y aura des combats, euh, qu'on va faire des 1v1, des trucs comme ça ici, ça risque d'être plutôt intéressant. J'ai vraiment hâte de faire mon live parce qu'on va faire des combats, comme vous voyez ici, il y en a qui font déjà des combats, ça pourra vraiment être intéressant. En ce moment, on s'amuse avec le staff quand même à faire des 1v1, des trucs comme ça, genre des des pvp que, euh, gambling comme euh, l'avait inventé QCX à l'époque sur ce qu'il pvp mais euh, il y aura d'autres bulles donc il y, a, il y avait un champ ici avant mais il a été euh, pillé il y avait aussi une bâtisse ici mais elle a été pillée donc elle a été remplacée par ça oups je sais pas c'était quoi qu'il y avait là on va mettre ça donc elle a été remplacée par ça mais c'était vraiment euh, bien badass mais ça s'est fait piller et c'est pour ça que je trouvais que leur bulle était vraiment beau donc je me suis dit voilà, ouais, on va pas ils se sont fait piller les gens peuvent ouvrir les coffres dans la warzone donc même s'ils mettent de leur émeraude ou peu importe vous pouvez trouver les coffres et les euh, les, euh, les ouvrir ne vous inquiétez pas euh, sinon euh, qu'est ce que je voulais vous dire ouais c'est on va faire un gros event donc durant un live on va activer un temple ici on va faire des 1v1 et tout ça reste vraiment cool donc euh, restez à l'écoute pour ça je vais essayer de faire un live tous les week-ends euh, je vous promets rien mais j'espère ah, vraiment donc euh, voilà je vais vous retrouver maintenant avec la base de black dash à tout de suite donc la deuxième base est la base de black dac euh, black Dark Blash Dark Je sais pas de temps. si tu Si tu as cet endroit Je vous demande juste d'être respectueux S'il vous plaît Je te demandera De rien casser S'il te plaît Ici je suis en train de buller un village médiéval Pour un projet sur Kafak. Donc prends les deux coffres ici Mais casse pas les bulles donc il n'y a rien dans tes coffres. Mais c'est quand même vraiment joli ce qu'il a fait. Donc, ah, il est connecté en plus. What the fuck? Donc on va lui donner des clés. Donc je ne vais pas donner des clés à, à l'autre gars. Déjà que je Voilà. Mais lui, on peut lui donner des clés. Vu qu'il a fait un beau, un beau bull. Donc on va lui donner trois clés. Et on va visiter. Donc qu'est-ce qu'il y a ici? Donc euh, maison de Night Vision. À disposition. Full fire. Donc euh, Ok. Ta maison est pas terminée ici, mon ami. Mais sinon, ça a l'air d'être quand même stylé. C'est quoi si, ici. Maison de Night Vision. Ok. Night Vision, ça doit être un joueur sur le serveur, j'imagine. Euh, ensuite on a quoi ici? C'est marqué quoi? Mary. Donc euh, Bullbar, euh, salut toi joueur de Cafacson. Pour tout vous expliquer, je suis un ancien joueur MC qui a retrouvé la moitié de jouer grâce à Cafacson. Avant de stop Minecraft, il y a 3 ans j'étais builder. J'ai buildé pour trois serveurs, donc cela explique ce, médial, euh, ce village médiéval caché sous terre. Donc et voilà, étant donné que je ne puisse pas PvP à cause de mon PC qui tourne pas bien, je me suis donc lancé dans la construction de ce village. Ce village a donc été était et continuer par moi-même, c'est moi-même, à c'est-à-dire Black Dash. Je sais même pas comment est en fait, les amis, désolé. Donc voilà, joueur de Kavion qui a je te demanderais juste d'être respectueux. Ben, en fait, euh, je pourrais peut-être le claim avec la Warzone comme j'ai fait avant, vu que c'est vraiment beau, mais il faudrait que ça soit un peu plus amélioré, parce que là, c'est juste un petit truc, tu vois, si c'est un gros truc, et un truc vraiment badass, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez ça que ça soit claim et qu'on fasse des events ou des trucs comme ça ici, que ça pourrait devenir un warp que les joueurs pourraient venir visiter. Euh, Dites-le-moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir de savoir votre avis On va monter ici, c'est vraiment beau euh, Ce bâtiment-là je trouve Donc on va monter ici, Donc ça c'était juste à côté de ce qu'on vient de lire euh, Et c'est quoi qu'il y a exactement C'est juste une tour de contrôle on dirait Ils viennent tout juste de commencer je crois Parce que euh, il n'y a pas beaucoup de maisons et tout Mais il y a quand même pas mal de trucs Donc attends, ici il y a une fontaine Donc, Comme vous pouvez voir la fontaine Ici un pont, est-ce que le pont il amène quelque part ici euh, Oui, il amenait justement en bas euh, oh, ok, il y a des coffres ici aussi, donc le gars il garde du stuff, ouais c'est tout des... Si vous voulez le piller, comme vous voyez, c'est tout des trucs de bulles, des boules de neige, des trucs, il n'y a pas rien d'important à ces coffres-là. Il a mis du gazon ici, donc je crois qu'ils vont continuer à améliorer son chemin par ici, faire des maisons par là. Sinon ici, il y a des enclumes, c'est beau ça aussi. Des blocs extraits, c'est quoi ici Ball, juste magnifique, superbe, euh, taf, donc ça c'est une autre personne qui visité. Euh, ça, est visité. Ça c'est la maison qu'on a vue tantôt, on n'est pas été par ici. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'on l'avait vu On monte ici, ça monte, en, ça monte au pont d'en haut. Attends, je suis vérifié quand même. Ouais, ça monte au pont d'en haut, mais il y a quand même quelque chose ici. Donc ici, c'est genre des lacs d'eau. Euh, mur sacré passé. Donc c'est quoi Il n'y a rien en fait. 4 euh, heures de build avant la Cosino Summer. Ok. Je sais pas, en gros, il met les orques qui il build et tout, je crois. C'est quand même assez RP, c'est cool, c'est cool. C'est cool sur un sort de faction qu'il y a des gens qui sont quand même trouvé cet endroit qui n'ont pas pillé. Salle pour les avis. Ah, oh, on va aller visiter là, les amis, à moins qu'on ait tout fait. Tout... Est-ce qu'on a fait tout le tour ici? Euh, je pense que oui, on a fait tout le tour. C'est vraiment beau, franchement. C'est vraiment euh, stylax. Donc on va descendre. Donc ici, il y a quoi? Il n'y a rien. Ici, il y a quoi? Il n'y a rien. On descend, c'est vraiment beau, hein? Genre, il y a des... plein de détails qui ont été mis et plein de trucs. N'hésite pas à laisser ton avis. Ben, ok. Tu veux que je la laisse où mon avis? Euh, à disposition des panneaux. Ok, je laisse un panneau. Salut, déco faite par Malfox. Euh, salut, je suis. Ça, c'est Malfox qui a laissé un message. Donc, Malfox est revenu dans le staff. Euh, qu'il Nose, la meilleure base, déco. laissez un mur... Ah, ok, genre, les gens, ils ont laissé des... Mille... Ça, c'était des gens qui sont venus. Kero, Inconnu, Rasta. Genre, plein de gens qui sont venus et qui n'ont pas détruit ça. C'est vraiment beau. Très bel endroit, petit cadeau pour ton travail. C'est quoi? Oh, wow. hey, vraiment un beau cadeau ça. Euh, vraiment stylé ta base, mec. Black Duck. Donc je t'ai mis trois clés légendaires dans la boîte ici, je sais pas si tu les as pris, mais c'est vraiment stylé. Et je crois, je suis pas certain, mais je crois qu'il y a une autre base qui est à toi, et c'est celle-ci. Euh, en fait, je suis quasi sûr que c'est à toi, mais je suis... je veux pas dire de n'importe quoi. Ouais, c'est à toi aussi. Donc c'est la... dans le même style en fait, j'avais vu, j'avais mis un on parce que c'était dans le même style que l'autre d'avant. Donc il a fait aussi une base sécu, donc j'imagine pour les membres de sa faction, il lui, a déco... il lui a fait une base décorée, mais ça a pas l'air d'être quelque chose de si gros que ça, comme vous pouvez voir. Il y a un étage ici, je ne sais même pas comment on monte. Ah, ça doit être ici. Donc on monte ici. Et euh, franchement, tu es vraiment un très bon builder. Comme on peut voir, là ici par exemple, il y a du stuff. Ça, c'est Claim, comme on peut voir en haut, le Claim Razor. ont des coffres remplis de stuff, j'imagine. Ok, peut-être vide finalement. Des buissons Volca. Donc euh, voilà. Quand même, un méga Stylax. Ça continue à monter ou pas non, je pense que ça se termine ici. Ouais, ça se termine ici. On va faire Slash Top quand même. Ouais, c'est une base sécurisée juste ici, comme vous pouvez voir. Donc, vraiment, stylez votre base, mon cher ami Black Dash. Et on se retrouve maintenant pour la troisième et dernière base de la vidéo. Holy shit, les gars, j'ai trouvé une base super stylée. En fait, j'avais pas de troisième base, et là, je viens de me suis aléatoirement à, à quelqu'un, et j'ai vu la base de la Eclipse, donc c'est une base sécurisée, je viens d'aller vérifier juste avant. Donc c'est la base de Sam, 45000 000, euh, Zyper, TV, Ertinox, 13, jus de framboise... Euh, et d'autres gens Et en fait c'est une base euh, Sécurisée Mais avec quand même de la déco du nether Et il faut savoir que le nether Il est pas activé sur Kfaction Donc la nether hack Et tout Ils l'ont acheté au shop Donc on peut voir ici Ils ont des coffres sécurisés Je vais quand même pas monter tout ce qu'il y a dans les coffres Parce que comme vous pouvez voir Il n'y a pas de tech trash Donc ça c'est hackable avec un ordinateur Donc je vais vous montrer vite fait Si vous connaissez pas Kfaction Mais vous pouvez hacker les coffres avec euh, Des trucs Donc quand vous êtes dans le claim d'un ennemi Vous pouvez euh, hacker le coffre Bon ça prend environ 5 minutes Mais si vous avez Un anti-hacking Donc il est un truc ici Le tech trash permet de d'empêcher le hack, ben ça fait en sorte que la personne ne peut pas hacker ton coffre, ça détruit automatiquement la durabilité d'un ordinateur à 1. Donc on peut voir qu'ils ont quand même pas mal d'items de bulle, ils ont des buissons aussi à certains endroits, donc c'est quand même stylé, on va commencer à... on va monter en fait, ça monte dessus. Non, je pense que c'est la fin, ouais, c'est la fin, désolé. Je vais quand même vérifier, je voulais pas oublier quelque chose, parce qu'il y en a des fois j'ai j'oublie des trucs dans leurs vidéos, dans mes vidéos ils sont super fâchés, après ils sont genre « Ouais, t'as pas présenté ça, compadre !» On va aller voir ici. Donc une autre salle des coffres, on peut voir que cette faction là est quand même une faction, je sais même pas comment tu fais pour ouvrir ces coffres là, c'est quand même vachement chiant. Mais euh, c'est vraiment euh, rempli de coffres, donc je vais pas euh, les regarder, je vais pas spoil ou vous dire ou hacker quoi, donc je vais vraiment pas montrer les coffres. Mais sinon c'est quand même bien décoré, de la vitre, on voit de l'eau, c'est comme un aquarium. Elle est juste les, les petites vitres que j'ai pas compris, j'aime pas trop personnellement. Ensuite on a... Ouh ça ces coffres là par exemple ils sont pas à câble si vous le saviez pas Ils sont pétables à la TNT euh, Ou à la dynamite 20 coups Mais ils sont pas à câble les coffres en volcanite Donc ici c'est quoi Il y avait un autre truc ici j'imagine Ici ils sont en train de la faire la salle j'ai l'impression C'est pas terminé J'ai hâte de voir ce que ça va donner juste ici Sinon ensuite on va descendre Ou appeler on descend d'un autre étage Juste... ici Oups, là, on va fermer ça, on veut pas détruire euh, Ici, il y a une table d'enchante et là, on est à la bedrock, donc on peut voir que c'est... Ah, c'est pas si décoré que ça, finalement Moi, je pensais que c'était plus décoré que ça, je pensais qu'il allait avoir plein d'étages Mais pas tant que ça, c'est quand même bien, euh, bien badass pour une base sécurisée, franchement, les gars Félicitations à vous, j'espère en voir plus les amis de, de base sécurisée, si des bases sécurisées décorées, si vous, vous avez une base stylée que vous voulez présenter les amis dans une prochaine épisode, Oups, je vais juste laisser un petit, euh, petit cadeau, donc on va laisser, euh, qu'est-ce que vous en pensez, on va laisser trois clés légendaires. Comme ça ici. Whoop là. Trois clés légendaires. Merci à vous, mes chers amis de la Et ouais, comme j'ai dit, si vous voulez passer dans une vidéo comme ça, laissez-moi votre pseudo et le nom de votre base ou de votre home que vous avez mis pour que je puisse les regarder et euh. Et, euh... Et, et, et les présenter quoi, les plus belles je les présente Des fois ça se peut que euh, votre base se fasse pied. J'ai pas le temps de la présenter, je suis vraiment désolé Mais bon voilà, donc sur ce les amis Je vous laisse ici pour la vidéo, si la vidéo vous a plaisir N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et n'oubliez pas de participer Au concours pour gagner 200 euros De points boutique sur Cafaction Disponible dès maintenant dans la description Sur ce je vous aime, c'était Icon, je vous souhaite à tous Une meilleure journée